Bonsoir. Bonjour Loïc. Bonjour Yann Gourvenek. Bonjour Loïc. Et il est tôt ce matin, hein il y a à peine 8h30. On est là déjà, euh, ça fait d'ailleurs une demi-heure pratiquement qu'on discute ensemble parce qu'on prépare un, un super événement ensemble qui, qui est la deuxième partie de notre série sur le Sales Enablement. Hein voilà. On va cette fois-ci parler de former plus vite ces commerciaux, notamment B2B, surtout B2B, vente complexe, et surtout également les garder plus longtemps. Hein, les Absolument. fidéliser et d'ailleurs on a décidé que dans ce petit, cette petite avant-première qu'on est en train de faire tous les, tous les trois Hein Regardez d'ailleurs les questions qu'on va se poser à ce moment-là. Hein Je vous le montre quand même. Hein en combien de temps un nouveau commercial est-il opérationnel Le ramping up, le landboarding. Hein quelle, la, quelle est sa longévité au sein de l'entreprise Quelles sont les formations qui fonctionnent aujourd'hui euh, Comment on les fait rapidement monter en compétences Comment on maintient ces compétences Et comment on les fidélise Et puis, puisque François est là, qui est un de nos partenaires, c'est notre partenaire, à Yann et moi-même pour organiser ça. Eh bien. Euh, comment est-ce que les outils et les, et les technologies, notamment de Sales Enablement, comme sismique permettent mmh. effectivement d'aider de, de, bah dans, tout, dans tout ce secteur Alors, aujourd'hui, on va parler de rétention et de fidélisation des commerciaux. Yann, dis-nous quelle est la problématique Alors, voilà, effectivement, comme tout bon commerciaux, on va commencer par le problème pour pouvoir le résoudre. Et vous êtes bien sûr bien au courant de ce qu'on appelle... The Big c'est-à-dire euh, les gens qui quittent leur boulot. Vous savez, l'année dernière, il y a eu 500 000 personnes qui ont quitté leur boulot en France. Bon, alors, il n'y a pas que des commerciaux dans le tas, mais euh, il y a des commerciaux, et je pense que les, les commerciaux, d'ailleurs, ça a toujours été, il y a, ça, il y a toujours une difficulté à garder les commerciaux. En France, euh, je crois qu'il y a un, un, un déficit permanent de 30 000 commerciaux tous les ans depuis que je suis sorti de l'école. C'est comme ça tous les ans. Ça veut dire aussi que les écoles n'ont pas l'air de passer beaucoup de temps à former des commerciaux, ce qui est un, un petit peu dommage, et surtout à leur donner envie d'être commerciaux. Et pourtant, le commerce, c'est le nerf de la guerre. Alors, je me suis penché un peu sur ma feuille, et j'ai essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles les, les commerciaux euh, ne restent pas dans leur job. Et en ce moment, François pourra témoigner, parce que je sais qu'il m'en a déjà parlé, c'est très difficile de garder un commercial, euh, et on verra, peut-être c'est la... La quatrième Absolument. raison, d'ailleurs, souvent, qui est, qui est l'élément déclencheur, même si ce n'est pas le seul élément. Moi, je, je vois quatre éléments possibles euh, d'explication. On pourra, on pourra l'améliorer, mais enfin, c'est les quatre que je vois qui me paraissent les plus évidents. Le premier, le premier il dépend des commerciaux eux-mêmes. Euh, des commerciaux qui ne sont pas faits pour ça. J'en ai vu un peu de tous les styles. J'ai même vu des gens qui étaient dans les achats et qui sont devenus commerciaux, mais qui se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour ça, qu'ils savaient acheter, mais qu'ils avaient pas vendre, en fait, par exemple. Euh, ou, ou qui trouvent le métier trop dur, ou, ou qui ont du mal à s'adapter au type de vente. Par exemple, moi, je suis assez mauvais pour les ventes de produits. Ce n'est pas mon truc. Quoi. Parce que j'aime pas tellement ça. Je trouve ça un peu barbant. Mais par contre, j'aime bien vendre des services plus à l'aise avec du service bon chacun son truc c'est c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans un type de vente qu'on n'est pas qu'on n'est pas excellent dans un autre donc il faut trouver son type de vente c'est il faut se chercher euh, je vois aussi beaucoup de commerciaux qui ont ils sont incapables de comme diraient les, les canadiens de réseauter ils ne savent pas faire de réseau, de vente en réseau c'est pas tupperware, hein, c'est simplement le, être capable de de nouer des relations avec des gens euh, et sans parler, sans essayer de fourguer leur camelote tout de suite. Et alors ça, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, c'est une demande forte des acheteurs. Et j'ai été acheteur aussi pendant 15 ans, donc je sais un peu de quoi je parle. C'est euh, l'acheteur, il est obsédé par une chose et une personne lui-même. <rire> et il veut qu'on parle de lui-même et qu'on lui parle de ses problèmes et qu'on lui résolve ses problèmes. Et tout le reste, il n'en a rien à faire sauf pour la culture. Donc, du coup, on voit beaucoup de commerciaux qui se transforment, et ça, ça va parler à notre ami Loïc, hein, puisqu'on en a parlé souvent au Social Selling Forum, des bourrins de la vente. Parce que comme ils ne savent pas networker, et qu'ils essayent de fourguer leurs produits, et qu'ils ne sont pas à l'aise, ils essayent de se raccrocher à quelque chose qui est connu. Et comme ils se raccrochent à quelque chose qui est connu, c'est quoi C'est ça, les « features ». Justement, moi, le truc qui m'emmerde particulièrement, c'est pour ça que je suis mauvais en vente de produits, c'est que ça ne m'intéresse pas, les features. Enfin bon, voilà. Donc, ils essayent de fourguer du feature. Et le problème, c'est que l'acheteur d'aujourd'hui, il s'en moque de ça parce que les features, il les connaît mieux que le commercial. Il les a déjà vus sur Internet. Donc, ces commerciaux-là, ils sont débordés. Ils n'y arrivent pas. Ils transpirent. Ils ont la pression du management, on va y revenir, pour trouver des leads. Mais comme ils ne savent pas networker, ils ne trouvent pas de lead, et moins ils trouvent de lead. Et plus on leur met la pression, et plus ils merdouillent, et plus ils merdouillent, plus ils sont bourrins, et plus ils sont bourrins, et moins ça marche. Et c'est, à mon avis, la première raison pour laquelle les commerciaux abandonnent, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire. On va y revenir parce que François va nous expliquer ça. C'est à rassembler les contenus pertinents de la problématique du client ou du client lui-même, soit de son client, soit de son secteur, soit de sa problématique, euh, qui vont lui donner cinq minutes d'avance sur la concurrence. En l'occurrence, si, si tous les autres con, commerciaux sont des bourrins, il aura même une heure d'avance, parce qu'il il aura tellement d'avance que le client, c'est le client qui l'appellera pour prendre conseil. Le deuxième point que je vois, ce n'est pas un point facile, parce qu'on on le... On le stigmatise beaucoup. C'est le, le management. Je dirais, on va, on va prendre la caricature parfaite. Hein. Vous tous, connaissez tous Glenn Glary, Glen Ross, avec euh, notre ami euh, euh, comment, Alec Baldwin, avant qu'il se mette à tirer sur les, sur les, sur les cadreurs. Euh, et, vous connaissez la, la tirade de Baldwin. Hein. « Always be closing <rire> »,« ABC euh, premier, premier prix une Cadillac Eldorado deuxième prix un, un, un, un coffret de, de couteau Aztec, troisième prix vous êtes viré <rire> il est excellent à chaque fois je me le repasse et ça me fait toujours autant rire euh, donc problème de management avec tellement de pression comme j'ai dit avant quand le, quand le type n'est pas, est pas au niveau il, il faut le mettre au niveau il faut l'aider il faut le hisser il faut l'encourager le bon après comme disait l'autre, on n'arrive pas à faire euh, des chevaux de course avec des ânes en leur taillant les oreilles en pointe, mais il y a moyen de faire progresser les gens et on les fait progresser en leur donnant confiance, en leur apportant du support. C'est là aussi, on verra, François nous, nous, nous dira, qu'on peut apporter de l'encouragement, mais aussi de la formation, parce que c'est ça qui est important, euh, donner euh, du support euh, à, euh, aux commerciaux. Et puis, si c'est mal fait et s'il y a trop de pression, bah on arrive au burn-out, hein, le, le fameux burning rate qu'on connaît bien, euh, notamment dans les forces de vente euh, internes, ce qu'on appelle les inside sales, durée de vie, six mois. <rire> et, oui, et oui, forcément, c'est tellement dur, c'est tellement dur, il faut avoir des nerfs d'acier quoi pour supporter ça. Je t'arrête une seconde. Il y a -y, une quinzaine de personnes qui, qui nous regardent en ligne là sur oui. euh, LinkedIn en ce moment. Je vous propose que vous nous fassiez vos réflexions sur le chat dans LinkedIn et je reprendrai vos, vos, vos témoignages, vos questions. Je crois que le chat ne fonctionne pas vraiment sur Restream aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, entre LinkedIn et Restream, ça ne marche pas. Mais en tout cas, je regarde ce que vous écrivez sur LinkedIn et on pourra vous mettre, reprendre vos questions ou vos réactions. D'accord si La là, bonne nouvelle, c'est que ça a marché, Restream oui, oui, ça marchait pour toi, mais moi, par contre, oui. je ne vois pas le chat aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre LinkedIn, euh, pas LinkedIn, mais sur e stream on va dire. Voilà. Allez, ouais, vas-y, continue, Yann. Euh, avec StreamYann, ça marche très bien. Vas-y, continue. Alors, euh, bien. Donc là, il y a aussi une question de culture d'entreprise. Euh, attention, hein, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre la pression sur les commerciaux. Parce que ça, c'est un, une discussion qu'on a eue souvent. Moi, j'ai donné mon avis personnel parce que je n'ai pas toujours été bon non plus. Hein. Donc, euh, on apprend. C'est d'ailleurs quand on est mauvais qu'on progresse. Et je dois beaucoup à la pression qu'on m'a mise quand j'étais jeune. On m'a appris les choses. On m'a appris à arriver à l'heure chez le client. Ça a l'air bête, mais c'est important. On m'a appris à aller sortir de mon bureau pour aller sur le terrain. On m'a appris à aller voir plus de clients parce que quand on va voir plus de clients, bah, on close plus de deals. Et alors ça… J'entends souvent, euh, « Ah oui, mais alors les pauvres petits choux, il ne faut pas leur mettre la pression et tout. Ben, » Je ne suis pas d'accord. Mais il faut la mettre de façon élégante et sympathique. Et voilà Mais il faut, il faut mettre quand même un peu la pression. Parce que sans, sans stress, il ne se passe rien. Il faut du stress positif. Voilà, du stress positif. Mais, mais pas non plus... Pas euh, ah, non plus juste... le command and control, KPI, processus, reporting permanent, etc., comme oui, on le dit oui. dans certaines entreprises. Hein. Voilà, quand, quand il y en a trop, hein. je connais mm. une certaine société américaine, Cisco, pour ne pas la nommer, où on t'appelle tous les jours. Bon, c'est une excellente boîte, hein. j'aurais ai, bien aimé y hein. euh, Ça ne s'est pas fait. Euh, mais euh, on t'appelle tous les jours pour savoir si tu as closé le deal. Bon, ben là, ce n'est même, euh, même pas tous les mois, c'est tous les jours. Bon, là, c'est un petit peu trop. Mais euh, bon, ça n'empêche qu'il euh, okay. faut une cer un, un certain drive quand même. Hein, donc, euh, ouais. Mais attention, il faut mettre ouais. les formes, il faut encourager les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mou. Pas ouais. bah, plus vite, ouais. allez, allez, on, on, on termine. Alors, troisième point. Euh, bon, je dirais c'est le plus facile. On va passer rapidement. Ouais. C'est le produit qui est à côté de la plaque. Souvent, le marketing est à côté de la plaque. Hein. C'est le mec qui essaye de vendre, comme je l'ai fait dans le temps, la, la machine à laver euh, qui n'a pas la touche de mi-charge et le client il veut la touche de mi-charge et vous arriverez jamais à la vendre, c'est tout, ça ne marchera pas, quoi. Est, il le produit à côté de la plaque et à côté de la plaque. Alors, vous allez me dire, le bon commercial, il y arrive toujours. Oui, c'est vrai, j'en ai fourgué des machines avec la, la touche de mi-charge qui manquait à des gens qui voulaient la touche de mi-charge, et on leur vendait la touche à récuve pleine, ils ne comprenaient pas, mais ce n'est pas grave, on leur vendait l'autre. D'accord, mais ça marchait jusqu'à un certain point. Le produit était à côté de la plaque, il était à côté de la plaque, point barre. Donc, okay. euh, troisième point. Et puis, je dirais le quatrième point, qui est peut-être aussi un des points euh, euh, qu'on avait déjà évoqué avec François dans nos discussions euh, avant, avant les événements, euh, c'est euh, la structure de paye. Parce que... Euh, quoi qu'on en dise, et j'ai eu d'ailleurs les. On, on, on va publier bientôt un livre blanc avec Sparkline sur ce sujet, et, et, et c'est un sujet qui a été évoqué notamment par Celsi, euh, qui, qui est le directeur commercial de Celsi qui évoque ça. Et pour lui, et il a raison, la, la structure de paye pour un commercial, c'est essentiel parce que euh, je dirais autant euh, pour l'employé lambda, euh, oui l'argent le, le, est une motivation, mais n'est pas la motivation principale. Mais pour le commercial, c'est différent. Pour le commercial et pour le consultant, c'est différent. Le consultant qui vend aussi, euh, il est très incité, euh, j'en ai été, euh, à dépasser son quota parce qu'il y a un accélérateur derrière et plus l'accélérateur va être bien calculé, plus il va avoir envie de se dépasser pour pouvoir dépasser son quota versus quoi Versus mettre euh, le chiffre d'affaires de l'année d'après dans ses poches pour le ressortir au 1er janvier alors qu'il aurait pu le sortir au 15 décembre et faire du chiffre d'affaires pour l'année en cours. Et ça, c'est super important parce qu'on a vu des boîtes et des filiales s'écrouler avec ça. Ouais. Euh, chez Unisys, on avait un commercial en Allemagne. Sa spécialité, c'était de faire ça. Le mec, il prenait les... il avait la Lufthansa, donc il avait... On, était, on vendait beaucoup aux airlines, donc forcément, euh, euh, c'était l'essentiel du chiffre d'affaires. Et euh, le mec, en fait, il, il prenait la boîte en otage. Il prenait la boîte en otage, il attendait le 15 décembre. Le 15 décembre, la boîte disait on est euh, dans le caca, il va falloir qu'on fasse quelque chose, les gars. Allez, hop, on augmente, on augmente de 15% les commissions. Et là, claque, le mec, il se vidait les poches. Oh, oh bah, dis donc, on Alors, avait pas ça chez Aizem, heureusement. heureusement hein. On n'avait pas chez IBM, heureusement, Yann. Yann, tu as terminé avez... tes quatre points. C'est pour ça que IBM était, est toujours là et que Unisys c'est malheureusement un peu moins bon. Mais euh, le, le gars en question, il a été viré, alors que tout le monde en avait la trouille. On ne pouvait même pas acheter un trombone ou euh, un, des ciseaux sans en parler à Helmut. Helmut, c'était oui. lui qui, qui dirigeait tout. Et eh ben ils l'ont viré. Et depuis le jour où ils l'ont viré, ils ont doublé les affaires. Parce que forcément, oh. le mec, il se remplissait les poches en permanence. Donc, la, la structure de prix… Alors, ça c'est là, je parle d'un exemple où ça se retourne contre l'entreprise. Mais il y a le cas aussi où le commercial se défonce. Et puis, euh, on va toujours remonter la barre. Alors là, c'est l'inverse. On va remonter la barre. Là, au bout d'un moment, le commercial, il repère le truc. Comme il repère le truc, qu'est-ce qu'il fait Il il fait tout, tout, en sorte qu'il soit toujours en dessous du quota pour éviter qu'on lui remonte. Ah, <rire> et puis, au bout d'un moment, il se barre, quoi, parce qu'il en a marre, ce qui ne touche pas. Ce bon, touche Yann, pas ce tu cas. résumes les quatre points rapidement en deux, voilà. en deux secondes. Résume tes quatre points et ensuite, je te la Le premier, c'est une inadéquation du commercial au métier. Okay. Le deuxième, c'est le problème avec le management, le manque de support, le manque de formation, le manque d'outils en termes de contenu pour lui ah. donner de l'avance ah. voilà. sur ses concurrents. Le okay. troisième... C'est le produit et le marketing qui est à côté ah. de la plaque, avec ah. un produit qui est dé, euh, dé, dépositionné. Et puis, le quatrième, c'est une, une structure euh, de, de, de commissionnement qui est à côté de la plaque aussi. Je pense que François et moi, on est d'accord avec tes quatre points. en fait. On en a discuté quelques minutes avant qu'on commence ce live, d'ailleurs en live. Hein. Euh, François, maintenant, je vais te poser la question à toi. Hein. En quoi un, une technologie, un outil, un logiciel, un SaaS tel que Sismic qui fait du Sales Enablement, qui est une solution de Sales Enablement, en quoi une telle solution peut aider à répondre à cette problématique de la rétention et de la, et de la fidélisation des commerciaux Donne-nous les trois raisons. Toi, trouve-moi trois. Alors, écoute, trois, avant, trucs, à, trois trucs. Loïc, avant de te donner les trois raisons, je vais juste rebondir. Enfin, les trois, deux, les deux, trois deux raisons pour lesquelles, oui. Je vais rebondir deux secondes sur ce que. dit. Ce que... Diane, euh, moi j'étais à un, un, un forum euh, le, le, le week-end dernier, enfin un événement qui s'appelle RIM, euh, où il y a eu ces discussions également. c'est pas 30 000 commerciaux qui manquent sur le marché français, c'est 200 000. Ouais, 200 ouais, 000. Sur, oh source, source, ouais, ouais. source Romain Zakaï, euh, qui est le directeur de la division, de la division commerciale chez Page Personnel. Voilà. C'est ce que dit en, les DCF. Oh, les DCF, est 200, 200 000, ouais. ce qui est énorme. Ouais. Qui est 150 énorme. à 200 000. Okay. Et, et, et sinon, assez d'accord avec. Euh, avec tous tes points, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, trois, trois points, tu me demandes, euh, oui. Loïc. Alors première chose, ce que peut apporter une solution de sales enablement, c'est sur l'aspect contenu. En vente B2B complexe, euh, on a besoin de contenu. On sait tous qu'en B2B, le contenu est roi. Il y a plein de livres, plein d'articles, plein de livres blancs sur ce sujet-là. Donc, alors, amener du contenu, c'est bien. Ça, c'est aussi le rôle du marketing et du, et du marketing produit, d'amener du contenu, de la matière aux commerciaux. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'amener du contenu en contexte et au bon moment. Et c'est ce que propose de faire le Sales Enablement. Euh, le faire d'ailleurs au sein des outils utilisés quotidiennement par les commerciaux, parce que les commerciaux, ils sont moins équipés en, en, en tech, en technologie que le marketing. Mmh. Mais ils ont quand même des choses, à commencer évidemment par le sacro-saint CRM. Et, mmh. et, et donc, évidemment, on va, on va amener, c'est ce que va... Euh, la, la, la une des propositions de valeur du e MLN, c'est d'amener effectivement de proposer, de suggérer des contenus au bon moment, en fonction de l'étape euh, de l'opportunité commerciale où se trouve, le, euh, où se trouve euh, bah, le, le, le vendeur, et puis aussi en lui donnant euh, une, une perspective euh, vraiment euh, contextuelle. Ça, c'est le premier élément. Euh, donc, contenu super important, contenu suggéré, contenu recommandé, et contenu dans le bon contexte. Deuxième élément, euh, le, le renforcement de ses compétences. Évidemment, tous les commerciaux n'ont pas toutes les compétences, ne peuvent pas connaître tous les métiers, ne peuvent pas connaître euh, forcément toute l'offre, d'ailleurs, dans des entreprises assez grandes où il y a plusieurs offres, euh, plusieurs, un, un portefeuille d'offres de, euh, de, de, relativement large. Donc, ce qu'on va euh, fournir au niveau du Sales enablement, c'est un, une forme de micro-learning, donc un, un, un, un, une, une formation véritablement adaptée euh, personnalisé à chaque commercial, et c'est vraiment ça. Et surtout, en continu. C'est-à-dire, ça ne va pas être un bloc de formation comme on le voit beaucoup dans les entreprises, c'est-à-dire, on va, on va faire le démarrage de l'année, on va faire les sacro saints kick-off, ou alors là, ça va être la piqûre extraordinaire, on va vous donner tout sur le produit, etc. Et puis après, on vous lâche pendant un an, et puis on regarde si vous, vous allez faire vos résultats. Votre management regarde si vous allez faire vos résultats. Non, là, on va faire des choses à mon sens beaucoup plus intelligente, on va fournir euh, une structure de formation. Alors, ça peut être aussi bien des formations hard skills que soft skills. Hein. Euh, ça peut être aussi bien des formations sur les produits, sur l'offre, mais aussi des formations comportementales, car on va savoir aussi, on va pouvoir analyser les transactions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le commercial et ses acheteurs potentiels, pour, mais pas dans le sens, évidemment, Big Brother, mais dans le sens... Je vais t'aider à t'améliorer en analysant ça et en te proposant les formations les plus, les plus pertinentes pour amé t'améliorer, euh, améliorer ta connaissance de l'offre, bien sûr, on l'a dit, mais aussi améliorer, euh, euh, améliorer euh, euh, ta manière d'interagir finalement, qu'elle soit en réel ou en, ou en, en Zoom, ou en, en, en virtuel, avec, euh, avec tes audiences euh, avec tes prospects, avec tes, avec tes clients. Et là, en fait, on va au-delà de la formation. On commence à rentrer dans un mode coaching. Mmh. Coaching qui va être fourni, pas forcément par un coach externe, euh, qu'utilisent euh, certaines entreprises. Et j'ai évidemment rien contre les coachs externes. Et ils, ils sont là, ils ont, ils ont des missions. Mais le, le coach, ça peut tout simplement être le directeur commercial, le patron commercial, ou pourquoi ouais. pas le patron marketing sur la partie, euh, notamment marketing produit, sur la partie hard skin qui va euh, suggérer des choses euh, amicalement, je dirais, hein, pas, pas dans un esprit, euh, comme mmh. tu le disais, euh, Loïc, de, et toi aussi, d'ailleurs, Yann, un esprit de, de, de flicage. Oui. Euh, non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'améliorer les choses. C'est-à-dire que le commercial, si vous voulez, avec une solution de sales enablement, comme celle de Seismic, par exemple, il va avoir une, une bonne idée euh, de, du mapping, finalement, de ces commerciaux, de la manière dont ils interagissent, et des, et des choses à corriger, et il va pouvoir suggérer, être force de proposition, et c'est ce qu'on attend aussi d'un manager, c'est d'être force de proposition. Un manager, ce n'est pas là que pour faire la revue de pipeline et dire « Ah, c'est pas bien, attention, je tire les oreilles. » Un manager, il est là pour accompagner, on le voit sur LinkedIn tous les jours, hein, des conseils comme ça, il est là pour embarquer, pour élever, pour accompagner son équipe, et donc il est là aussi pour suggérer, c'est cette partie coaching, et en fait, notre outil va l'aider à suggérer la meilleure formation, le meilleur, euh, le meilleur plan de suivi que pourra avoir son équipe. D'accord Ok, donc j'ai compris, hein, c'est contenu, formation et coaching. Alors, je vous signale qu'on en parlera beaucoup plus en détail et, et, et avec des invités qui sont Norbert Bilbao, Marie Taquet, formation Iconoclase, Norbert… Bien connu sur la, la formation et le coaching B2B vente complexe, Nora Mostoy qui effectivement fournit d'ailleurs des, des forces supplétives à des entreprises sous forme de commerciaux et Michel Brébion également. Euh, voilà. Avec ces quatre personnes, Yann animera un débat donc le 18 octobre. Rejoignez-nous, inscrivez-vous, c'est offert. Hein. Ce n'est pas gratuit contrairement à ce que dit. Euh, Eventbrite, c'est offert, hein, parce qu'on vous offre <rire> cette, euh, cette session. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui sont en ligne, alors c'est assez marrant, parce que je vois le chat de, de ce qui se passe sur le, le compte de, de notre ami Yann. Et alors, oui. alors, celui qui pose la question, attends, je termine. Celui qui pose la question, euh, pouvez-vous nous donner un lien de replay Je te signale qu'il est directement là, puisque ce que tu es en train oui. de regarder, c'est également le replay, hein, Steve Broutin. Donc, tu donnes le lien de l'événement que tu que es en train de suivre. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, évidemment, on a, on a vu que certains ont bien réagi euh, sur, ton, sur ton, ton compte, Yann, Mustapha, ben, bravo, sujet, ah ben oui, il est pertinent, ça nous semble effectivement le cas. Il euh, y a également Jackie, euh, ah Jackie, on a, je ne l'avais pas encore montré, retrouver le contact humain avec de l'humain, le digital c'est bien, mais il ne fait pas tout. Et, et tu, je te signale que là, on est en train de se rencontrer en utilisant le digital, hein, Jackie. Et je pense que moi, des sessions comme on, on est en train de les avoir, c'est également très humain, et c'est également du réel, ce n'est pas du virtuel. Voilà mon avis. Hein. Donc, je ouais, pense que vous allez, venir en, en physique, vous allez venir en physique à Paris, trois rues de Stockholm si vous venez le 18, d'accord Puisque vous pouvez venir en, en physique. C'est intéressant de venir nous voir physiquement à côté de la gare Saint-Lazare, chez, chez Sismic. C'est super, hein. vous aurez même un petit déjeuner et, tout, hein. bon. et Mais vous pourrez aussi contribuer sur Zoom le jour J. Ouais. Hein, vous pourrez interagir également par la parole, plus qu'ici encore où on interagit par le chat. Alors pour ceux qui étaient sur mon compte à moi, assez bizarrement, on ne voit pas les commentaires, nous, euh, sur e-stream, mais Amir, rares sont les managers qui sont de véritables leaders, plutôt que de s'encombrer de savoir-être, il faut miser sur le savoir euh, non, de savoir-faire, oui, bah, il faut il miser doit... sur le savoir-être. Oui. C'est savoir-être versus savoir-faire, en fait. Voilà. Euh... Je pense, et, hein. le, et le stress positif, tu vois, Amine était d'accord avec toi. Voilà, continue à, à chatter, que ce soit sur euh, mon compte à moi ou sur celui de Yann. Si, si oui. je peux me permettre quelque chose euh, sur, la, sur la remarque de, de, de, de Jackie. Euh, bon, d'abord, on vit maintenant depuis, en particulier le Covid, euh, à accélérer les choses, on vit dans un monde hybride. Hein. Donc, bien sûr, on, on, on aime tous rencontrer des, des clients et des prospects pour de vrai. Et l'échange humain, c'est extraordinaire, euh, quand on peut l'avoir. Maintenant, on bon. sait que tout le monde est très contraint et que ce n'est pas forcément évident. Ce que, ce que je voulais dire, c'est que, ce que tout ce que peut apporter, par exemple, une solution de sales sur le coaching, le training, etc., va évidemment servir et nourrir la, la posture que l'on va avoir lorsqu'on va avoir la chance de rencontrer en live, en, en, euh, vraiment en physique, euh, son prospect ou son client, et, ouais. euh, et, et de toute façon, ça nourrit effectivement les, les, les ouais. deux aspects. Parce qu'on est quand a, même maintenant a, quand a, en même a, dans y a y a un monde truc très, très qui... hybride. Y a y a y un truc, je je suis d'accord avec le monde hybride, bien entendu. D'ailleurs, pour ma part, j'ai l'impression d'y de, de, vivre depuis 20 ans. Mais il y a un truc qui est un, un, impressionnant, je trouve, depuis le, depuis le Covid, enfin, depuis la, la fin du Covid, si, si, on, peut si on peut dire que c'est la fin. Euh, c'est que, du coup, il y, y, y avait… Justement, je reviens à mon premier point avec les commerciaux euh, qui ne sont pas vraiment dans le coup. Ayant euh, un paquet, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit, euh, c est, c est, ils envoient des mails. Ils restent derrière leur ordinateur et ils envoient des mails. Et ils n'osent plus aller sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je, je suis reconnaissant à mon, mon directeur commercial d'avoir tapé dans le bureau, c'était peut-être un peu violent, mais pour nous foutre dehors, pour aller sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça se passe. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que, oui, est plus... on est dans un monde hybride et, et, et la plupart du temps, on vend en ligne. Mais quand on arrive à se déplacer et à se voir, bah, finalement, on a un avantage par rapport aux autres. Et, et, et, et ça n'est pas toujours facile parce qu'il y en a peu qui ont développé leur réseau de telle manière qu'on ait envie de les rencontrer parce qu'ils sont tout le temps en train de bourriner. On vous, vous parlez des features, donc on ne va pas les inviter... Euh à discuter avec vous en tant que client. Puis, il y a des, des commerciaux, j'en ai connu quand j'étais client moi-même, qu'on faisait venir parce que ce qu'ils disaient était intéressant. Ce n'est pas, euh, pas seulement qu'ils allaient vous vendre un truc, mais du coup, vous étiez presque content de leur acheter un truc. Et moi, je me souviens, j'avais un, un commercial, je suis toujours ami avec lui d'ailleurs, de temps en temps, on se voit, on se rappelle, on dit, ah, comment tu vas, etc. Et euh, il vient me voir et... Et j'avais un gros problème, j'avais une appli euh, qui était à côté de la plaque. Donc, euh, ça avait été un truc qui avait été développé à prix d'or euh, par euh, mon prédécesseur. Euh, mais bon, il y avait une idée, hein, ce n'était pas, pas pour critiquer, ce n'était pas idiot ce qu'il avait fait, il y avait une idée. Mais c'était un, un, une application qui permettait aux employés de se, de se lâcher sur Internet et, et, et il y avait un risque énorme parce que bon, il n'est pas forcément toujours très heureux. Et puis euh, il vient me voir, donc j'avais ce truc-là, c'était une épine dans le pied, en plus tout le monde s'engueulait, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, et, et, et, et ça coûtait de l'argent. Et puis il vient me voir et il me dit euh, bah, Écoute, j'ai regardé ton truc et je pense que pour 10 000 euros, on te le transfère, on te, on te transforme ce produit-là pour le brancher sur Twitter, pour aller chercher et fédérer tous les comptes qui existent déjà dans le mode ambassadeur de la marque. Je dis ben bah oui, c'est génial, j'y avais bien pensé. Mais je me disais, je ferai ça plus tard quand les gens auront fini de s'engueuler. Mais l'idée est géniale. Parce que du coup, si on fédère les comptes euh, qui sont déjà sur LinkedIn, il bah, n'y a plus de problème avec des gens qui s'épanchent ou qui diraient des choses qu'il ne qui faudrait pas qu'on sache puisqu'ils sont déjà sur, sur Twitter et qu'ils ont déjà euh, publié leur tweet Donc, l'idée était géniale. En gros, ce qu'il me proposait, c'était de dépenser un peu plus d'argent sur un truc qui avait déjà coûté trop d'argent, mais il résolvait le problème en même temps. Du coup, yep. il est reparti avec la commande illico presto. Il est, il est sorti du rendez-vous, il avait la commande dans les mains. il tu as, tu as un rendez-vous à 9h, il va falloir qu'on s'arrête. Il y rendez-vous à 9h. Ouais, ouais, ouais, oui, oui, oui, n'oublie pas qu'il est déjà 9h moins à heures. 2. Alors, il y, a deux, il y a deux commentaires qui me semblent intéressants. Ici, j'ai Georges de mon côté qui dit oui. « L'alignement sales marketing doit être plus régulier avec des revues ré régulières en fonction des actions correctives. » Et hey, Georges, on en a parlé le 23, euh, 22, 22, 23, hey, hey. 22 septembre et tu pourras hey, regarder mettrai le lien, même. on a parlé de, de, de l'alignement, du ça. marketing. Absolument. Et deuxièmement, Mustapha, tu as raison Mustapha, effectivement, c'est avec la formation, l'accompagnement, le coaching, tout ce dont on vient d'ailleurs aussi de parler avec François, hein, entre autres, et puis évidemment le rôle des formateurs, des coachs comme euh, Norbert Bilbo ou certains qui sont ici comme Jackie ou autres, eh bien euh, on, on peut aider effectivement… Et faire aimer son travail à un commercial, absolument. Voilà. Je reprends euh, ce oui. que tu disais. On va, on va être Je mets, de... je mets pour Georges. Je mets le lien vers l'article qui résume euh. l'événement du, du 22. Oui. Du alors 22. tu mets le lien. Alors attends, je vais lui montrer à ce moment-là parce que là, il va pas voir. Hein, C'est dans le private non, chat bien. que tu as mis le lien là. Mets-le dans le, dans le public chat, hein, d'accord J'arrive pas à rentrer de commentaires dans LinkedIn. Ah ben bah, voilà. Il y a un bug sur LinkedIn en ce moment. Rentre-les oui. sur non pas sur l'événement, mais sur le post. tu ouais, mais sur y y poste. Tu vas sur ton poste en fait. et là, tu si, si, tu as un poste avec, si, si, il euh, y a un poste avec. Tu vas sur ah, le poste oui. et tu le rentres dans ton poste. Je ne veux pas dire que LinkedIn, c'est génial. Non, je dis rien. Bon, ok, non, tout, tu va, rien. tout va bien avec LinkedIn. Il n'y a aucun on va souci. À fond, là. Voilà. Euh, écoutez, on va terminer pour aujourd'hui. Donc, je vous remontre euh, le truc important, c'est ça. Hein c'est qu'on se voit tous ensemble le... Euh, le 18 octobre, on vous accueille à 8h30. On commence à 9h précise, hein, que ce soit d'ailleurs en physique, que ce soit sur Zoom, où c'est très sympa si vous ne pouvez pas venir euh, physiquement à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, hein, aux trois rues de Stockholm, ou alors euh, en, en streaming également, comme aujourd'hui. Il y aura les trois manières de consommer... Euh, ce contenu, comme on va dire, avec nos amis. D'accord Donc, pour ça, eh bien, vous vous inscrivez et c'est offert, je le répète, ici. Hein, visemktg.info visemktg slash live181022 en majuscule pour live. Voilà. Et c'est ce que vou je voulais terminer. Alors maintenant, s'il y a une dernière… Euh, en attendant que ton, que ton rendez-vous arrive, Yann, oui. s'il y a un dernier commentaire auquel tu veux, vous voulez répondre… On peut le faire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose C'est dommage ouais. que les écoles de commerce ne forment ouais, pas les étudiants. Voilà. On en a parlé beaucoup, hein, ah, là, là. pas de ça. Il y, a, il y a quelques jours, on faisait un live avec, euh, ouais. avec euh, Yann. Tu peux regarder Mais, le replay sur, le, sur la chaîne de Yann et tu verras. Euh, on ouais. a parlé de ça. On a parlé de la formation. Mais ce qu'il faut saluer, justement, c'est juste... qu'il y a une nouvelle, euh, une, de, de, nouvelles, de nouveaux types d'écoles qui sont dédiées à la vente, comme Iconoclast, justement, mmh. d'ailleurs… Euh, Marie thérèse euh, sera ouais. là euh, le 18 octobre, qui sont justement là pour pallier ce problème, pallier ouais. ce manque. Euh, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous avez remarqué, et ce n'est pas pour dire du mal, parce qu'on les aime, les écoles de commerce, j'y travaille, donc euh, je ne vais pas en dire du mal, mais on, on pourrait les inciter, effectivement, non seulement à faire des cours sur la vente, mais j'insiste à faire aimer la vente. Il faut d'abord faire aimer la vente et faire ouais. comprendre aux ouais. étudiants à quel point c'est important que le jour où ils seront et ils veulent tous être un jour ou l'autre devenir des entrepreneurs et eh bien quand on est entrepreneur on passe sa journée à vendre et quand on ben passe oui. pas sa journée à, ben à oui. vendre on passe ben sa oui. journée à Moi, j'ai fait, fait les decks. je te rassure il y a, il y a 40 ans c'était déjà comme ça hein, on ne, sûr, on ne nous formait sûr. pas à la vente dans une école de commerce même il y a 40 ben, ans maintenant il y a à la finance dans, bon, dans l'école voilà. où j'ai été j'ai eu des cours de vente parce bon. que j'ai choisi de, de les faire. C'était une option et on a eu des cours de vente. Ouais. On n'a pas eu beaucoup, mais on en a ouais, eu ouais. un peu, oui. ouais, bon, ouais. En même temps, c'est une discipline un peu particulière. C'est d'ailleurs ouais. ce que fait Iconoclasse. Ils ont une, un, un mode d'enseignement qui est très pratique et très terrain parce que la vente. Oui, bien sûr, on peut faire de la théorie. Et d'ailleurs, on en fait là un peu, mais ouais. bon, après, le hein, proof is in the pudding. La pratique, la pratique. C'est sur le terrain pratique. que ça se passe. Hein D'accord ouais. Donc, c'est vrai que en même temps, on ne peut pas trop reprocher aux écoles de commerce de ne euh, trop, trop, pas faire assez de théorie sur la vente, parce que ce n'est pas comme ça qu'on devient vendeur non plus. Oui, bon, maintenant ils font de l'apprentissage en permanence. Alors, François, hey, voilà, euh, fais-nous fais la conclusion de cette session qui était sur la rétention et fidélisation des, co des commerciaux. Si tu veux, hein, fais-nous une petite conclusion. Parce qu'il y a un petit l'autre, qui va devoir nous quitter. Oui. oui. Alors, écoute, euh, d'abord, euh, je pense que c'est ce deuxième volet. Euh, complète bien le premier. Alors, pour ceux qui... Effectivement, j'invite aussi les, les, ceux qui n'ont pas insisté à la première matinée, euh, qui était très orientée contenu, smart euh, marketing, alignement, vente et marketing, très, très important pour que, le, pour que les ventes soient performantes à, in fine, à, à, le, à le revisionner. Et, et je dirais qu'en en, en conclusion, euh, est, on, on est vraiment ici dans un, dans un esprit, un monde... Euh, euh, qui se veut vertueux. Donc, on va, on, oui, commercial, c'est très compliqué comme euh, commercial B2B, c'est très compliqué comme euh, comme job. Euh, oui, l'entreprise euh, et, et surtout les fonctions qui tournent autour du commercial doivent l'aider. Euh, et des outils comme le sales enablement euh, servent finalement euh, à aider euh, cette force commerciale étendue à être à être plus performante. C'est le seul. Euh, c'est le seul, la seule motivation de ces outils, c'est vraiment de de, de de mettre le commercial dans le dans le meilleur contexte pour qu'il puisse euh, faire et voir évidemment dépasser ses objectifs. Bien. Eh bien, je vous propose qu'on continue ces lives la semaine prochaine en, en, en préparation oui. de, donc de, de, du super événement numéro 2 de Sales Enablement, donc le 18 octobre, parce que Yann et moi, on, on, on commence à bien apprécier ces lives. Et je trouve qu'aujourd'hui, vous avez partagé beaucoup de, de contenu de fond, hein. franchement. Hein, Ouais, quelquefois c'est un peu, un peu fumeuse ce qu'on peut raconter dans des lives même moi, ouais. même vous hein. mais là aujourd'hui Yann, bravo, tu as fait un bon travail en quelques ah, minutes merci, pour préparer ton truc j'ai travaillé et... de longues et... heures pour préparer ça et François, il a bien réfléchi à mes trois points. Je voulais qu'il donne trois points, tu vois. Donc, ça marche, ça. Hein Mais, et vous voyez, vous pouvez faire ce genre de live, je vous le dis, hein, pratiquement en temps réel. Vous voyez, c'est pas. Aussi... Du moment que vous savez de quoi vous parlez, hein, en fait. Voilà, ça, c'est un conseil ouais, que et je donne. C'est assez sympathique, en fait, parce que c'est très ouais. spontané, justement. Euh, ça change un peu des événements plus, plus scriptés. Ouais, corporate. On peut, euh, on, on, on peut oh, faire des ouais. choses qui sont plus spontanées. Voilà. Bon, bah écoutez, attendez, Merci. il y a quelques temps dans le chat qui dit quelque chose qui nous intéresse. Euh, c'est dommage que les écoles de... Oui, ça, on l'avait dit. Donc, je crois que maintenant, ils, ont, ils, ils, ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient nous raconter dans le chat, nos amis, oui, non je pense qu'on est hein bien. Bon, ben bah, voilà, il n'y a, a plus qu'une chose à faire, c'est aller s'inscrire. Voilà, ouais. Il y a plus que ça à bon. faire. Et puis moi, il faut que je revoie quand même pourquoi il y a un, pourquoi il y a un bug. Je vois que ton chat à toi et pas le mien. Ils ont oui, mais C'est l'inverse, chaque fois, il y a un truc qui, qui est un peu bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. c'est voilà, les aléas mais... de la technique. Oui, Remets-nous toi... le lien d'inscription, euh, Je pour... le remets le lien d'inscription ouais, une, une, une dernière fois. Allez, hop. Euh, attendez. Merci pour le lien, Georges. Mais tu l'as eu, bah, c'est bien. Euh, je vais, on va, je vais, on va aussi le remettre sur mon truc à moi. Le lien de quoi Le, euh, le lien d'inscription. Vmgtg.info/live/live181022. Donc... Voilà. Voilà, hein, c'est comme fait. ça que vous pouvez vous inscrire. Alors, il y a aussi un lien pour aller s'inscrire sur LinkedIn, hein, je crois. Que ouais, ouais, ben vous verrez. Mais par oui. contre, les gars, euh, que, la, la plus facile, vous allez sur le, ce qu'on appelle le profil LinkedIn de Yann ou de Loïc Simon ou même de François, et vous regardez un peu notre activité, vous cliquez sur les posts qu'on a fait récemment et je vous assure que vous allez trouver les replays, les liens, euh, le truc, etc. C'est juste ah ouais. être un peu moins poisson rouge que d'habitude, y compris quand on est commercial. Hein, D'accord Voilà, ça c'est mon, mon <rire> bon point de vue de social seller. Euh, voilà. Et, et moi d'ailleurs. À leur décharge, c'est pas facile parce qu'il y, ouais. bah, y en a tellement. Il y dans tous les coins. Un coup, c'est en commentaire. Un coup, c'est. Bah ah oui, bah facile, oui, bah oui. Bon, en tout cas, et, et puis alors, en ce qui nous concerne, donc, vous nous retrouverez en live une ou deux fois la semaine prochaine. Moi, je serai également au Salon Solutions. Je parlerai de CRM et de Social Selling. Intéressant. Mardi après-midi, là, il y a des tables rondes. Ça vous intéressera peut-être. Et là, j'aurai mon franc-parler sur ce sujet, d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite, parce que je serai en compagnie uniquement de marketeurs, d'ailleurs. C'est intéressant. Hein. CRM, et il y a trois marketeurs et un vendeur hein, pour parler de CRM euh, la semaine prochaine. Je trouve ça intéressant mmh. d'une certaine manière. Hein. Donc, moi, ça je vais bien. faire un peu le vilain petit canard euh, vendeur, quoi, on va dire. Hein. Même si je connais très, très bien le CRM de mes oui. années IBM, hein, où j'ai essayé de… Et, et, et deuxième chose, moi, je fais également CRM, hey, bon, un peu de pub. Ça, hein. Je fais un social selling forum Africa jeudi prochain, le 13. Ça, c'est super aussi, pour... notamment pour les Africains. Il n'y a que des top voice, que des top choice Africa qui viennent parler, d'ailleurs. C'est un truc dément, hein, le Social Selling Forum de jeudi prochain, vous avez ça sur mon profil. Voilà, je me suis permis, hein, François, de faire un peu de pub pour ça aussi, sans parler d'alternatives je, je, je suis Forum, Forum. Euh, le voilà. Social Selling Forum, euh, voilà. donc euh, je j'apprécie. Ouais, merci. merci. Euh, merci à tous. Donc, je vous remets, Je vais quand même faire pour, pour la fin. Je montre ça. C'est tellement joli. Hein, ce qu'a fait, ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé cette illustration. Yann et moi sur ton sur ton site. Hein, il y a euh, François hein, sur le oui, site de Cine. J'ai trouvé ça super comme euh, comme illustration. Et Yann l'a bien récupéré. Là, bra bravo Yann. Hein, et puis ah, avec bon, nos merci. quatre super intervenants euh, dans le 18. Ça, là, Marie la Marie, la Norbert, Michel. Sympathique. Voilà. Au revoir tout le monde. prochaine. On reste en ligne quelques instants, Yann, tant que ton répondeur n'est pas là pour planifier la prochaine. Bye bye. Moi absolument. Bye, bonne bye tout le monde.